On va voir comment gérer les photos à la une. Pour gérer les photos à la une, il faut être sur votre profil. Puis cliquer sur le bouton modifier le profil. Puis quand vous arrivez ici, vous avez les photos à la une qui apparaissent. On peut en supprimer une et modifier. On peut en rajouter jusqu'à 5 photos maximum. Si je supprime celle-là, ça veut dire que je peux en rajouter une. Et si je rajoute une, je vais aller chercher les photos que j'ai dans ma liste. Ici pour les mettre. Donc je vais mettre par exemple celle-là et je clique sur enregistrer. Les photos à la une sont les photos qui apparaissent en en-tête de votre profil là sur la gauche. Là je clique sur enregistrer. On est bon. Là je sors de là et ici vous avez les photos à la une qui vont apparaître.